Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée, euh, à savoir comment faire pour euh, simuler le déplacement d'un astronaute dans l'espace en 2D. Alors pour ce faire, j'ai ici euh, récupéré un sprite d'astronaute, qui est tout simple, hein, on va pas trop s'arrêter sur le design ici de la scène, on va d'ailleurs s'occuper que du système de déplacement, vous allez voir que c'est assez rapide à réaliser, euh, une fois qu'on a compris le principe. Alors, sans plus attendre, vous pouvez voir ici que j'ai mon astronaute, et je vais créer un script, parce que pour le moment, euh, évidemment, cet astronaute, si je lance ma scène, bah, il reste au centre, rien ne se passe, c'est tout à fait logique. Donc ce qu'on va déjà lui faire avant de, de mettre un script, c'est lui ajouter un composant qui va être indispensable, c'est le rigid body 2D tout simplement pour le soumettre à la gravité. Si je lance maintenant ma scène, on peut observer qu'il chute au sol. Alors le problème, c'est que un astronaute, il est dans l'espace, donc automatiquement il flotte dans l'air. C'est-à-dire son corps n'a plus de poids. Donc euh, ce qu'on va devoir faire, c'est modifier la propriété de notre rigid body 2D et euh, tout simplement ici de passer par exemple sa gravity scale, donc le, le taux de gravité à zéro tout simplement. Ce qui fait que maintenant en fait, euh, on peut voir que le personnage reste bien là et si je veux en collision avec, mais là je n'ai pas de collider, je lui donnais un, un petit coup avec un quelque chose. On pourrait voir qu'il continuerait à avancer un peu le principe de l'espace, c'est-à-dire qu'on flotte dans l'espace et on ne sait plus se diriger. Bon, bien évidemment, notre astronaute ici a sur le dos euh, la possibilité d'utiliser ses fusées, bien qu'ici on n'utilisera pas de particules ou autres, mais on pourrait très bien animer ça aussi. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir s'intéresser au script. Donc on va créer un script C Sharp. Et on va le nommer comme on le désire. Donc moi, je vais l'appeler ici euh, « move. On va l'affecter évidemment à notre objet « astronaute Qui est notre player. Et on va l'éditer ensemble. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre. Donc, me voilà ici dans mon script. Et bien évidemment, je vais supprimer ici les commentaires qui ont été générés par défaut. Et je vais d'ailleurs supprimer l'update. Donc la première chose que je vais devoir faire ici c'est euh, en fait pour avoir un mouvement fluide lui euh, donner une force et on va utiliser la physique et le rigid body qu'on a euh, ici comme composant sur notre astronaute. Donc on va déclarer une variable de type rigid body d qu'on va appeler euh, rb tout simplement. Alors je vais le mettre en minuscule parce qu'ici, pas besoin, ici c'est une variable privée. Donc on va le définir au start en disant que rb est égal, et là on va aller chercher, on va assigner dans la variable de type rigidbody rb le composant rigidbody2d qui se trouve sur le même objet. Donc jusque là, c'est parfait. Maintenant grâce à ça, on va pouvoir tout simplement euh, appliquer une force à ce rigidbody. Alors une autre chose aussi c'est justement on va lui appliquer une force. Donc on va ici utiliser euh, une variable qu'on va d'ailleurs mettre dans un attribut serialized field pour qu'elle apparaît tout simplement dans l'inspecteur de manière à ne pas la passer en public. Et elle va être de type int et on va l'appeler euh, force et on va la définir par défaut à 100. On pourra comme ça depuis l'inspecteur jouer avec le facteur de force. Donc une fois que ça c'est fait, on va utiliser maintenant le, euh, la méthode void fixed update. Alors pourquoi on utilise celle-là plutôt que l'update Parce qu'encore une fois, on va jouer ici sur euh, le rigid body, sur, euh, sur ce qui est ici la, la physique, et sur la physique, la bonne practice au niveau d'Unity, c'est d'utiliser la méthode fixed update plutôt que la méthode update. Alors la différence entre les deux, allez voir dans mes cours ou tout simplement sur ma chaîne, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en gros, euh, fixed update euh, en fait, euh, se déclenche, à un intervalle régulier donc maintenant qu'est-ce qu'on va devoir faire ben, on va devoir tout simplement déjà détecter les touches du clavier, donc pour ça on va utiliser les, les touches directionnelles, donc on aura besoin d'une variable de type float qui va nous renvoyer tout simplement euh, la valeur euh, du getAxis donc on va l'appeler ici x et on va aller chercher euh, dans la classe input tout simplement le getAxis et on va aller mettre tout simplement ici le nom de l'axe alors par défaut dans Unity euh, c'est horizontal si vous les avez pas modifiés et euh, donc ça nous permettra ici sur x d'avoir la valeur de force de gauche à droite en utilisant les flèches directionnelles gauche et droite du clavier. On va pas oublier de multiplier ça par time point uh, delta time parce que là on se trouve de nouveau dans la méthode fixed update pardon. Donc bien évidemment on l'a fait pour x et ben on va le faire pour y donc c'est exactement la même chose. À la différence que l'axe évidemment ne s'appelle pas euh, pareil il se nomme pas pareil pardon c'est vertical voilà et on multiplie ça de nouveau par time point delta euh, fixed delta time voilà le voilà ici donc une fois que j'ai fait ça, maintenant qu'est-ce que je dois faire bah, Je dois tout simplement vérifier que quand euh, le joueur appuie sur une touche, c'est-à-dire qu'il utilise les flèches directionnelles du clavier, bah, j'applique une force. Mais euh, si je n'applique pas de force, si je ne fais rien, bah, euh, je ne donne aucune force à mon astronaute. Mon astronaute va bah, soit être sur place au départ parce qu'il n'y aura eu aucune force d'appliquer, d'ailleurs on pourrait en mettre une par défaut, une petite pour, pour, pour, pour par exemple au start pour lui dire de se déplacer un peu vers la droite par exemple, enfin ça, tout ça est faisable mais euh, en fait quand on appuie sur euh, en fait on va devoir détecter quand on appuie pas sur les touches directionnelles, bah, pour ça une petite condition if, on va dire que quand x est différent de 0 bah, à ce moment là qu'est-ce qu'on va faire bah on va tout de suite mettre ici notre on va utiliser notre variable b et on va faire un add force. On va appliquer une force et là ça nous demande un vecteur de direction. Ben là c'est simple parce que sur x en fait c'est de gauche à droite. Donc on est en 2D, donc l'axe x c'est de gauche à droite. Donc on va utiliser le vecteur 2 euh, de droite par exemple. Donc vecteur 2.right. Et là on va multiplier ça par x et on ne va pas oublier de multiplier ça aussi par notre variable force qu'on a définie à 100 par défaut donc ça va être exactement la même chose mais ce coup-ci euh, pour monter et descendre donc on va dire if y est différent de 0 à ce moment là qu'est-ce qu'on fait ben, la même chose, on fait rb.addForce mais là on va plus utiliser le vecteur de mais le up tout simplement qu'on va euh, multiplier de nouveau par euh, y ce coup-ci et toujours par force pour avoir la même force alors évidemment... On avoir des forces différentes, mais ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà le système de déplacement. Vous pouvez voir que c'est relativement simple à comprendre. Hein. J'espère en tout cas que, que c'est clair pour celui qui m'a posé la question. et J'espère que ça bénéficiera aussi à, à d'autres personnes. Ça peut toujours être intéressant. Donc j'enregistre le script et maintenant on va aller voir dans Unity ce que ça donne. Donc je lance ici ma scène et on peut observer que, évidemment, au démarrage, rien ne se passe, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, je vais aller euh, appuyer sur ma flèche de droite une petite fois, et on peut voir qu'il continue, j'ai lâché, on peut voir qu'il continue à aller à droite. Pour le faire s'arrêter, je vais devoir euh, tout simplement utiliser le, la flèche inverse pour, ici, essayer d'avoir une valeur à zéro, comme vous pouvez le voir. Donc là, si j'appuie longtemps dessus, on peut voir qu'au plus longtemps je vais appuyer, au plus longtemps, cette force va être appliquée, elle va être multipliée, en fait, tout simplement, et on peut voir que, ben, bah, mon, mon astronaute se déplace correctement. Pour la euh, y on peut voir que ça fonctionne exactement de la même manière et j'ai ici la possibilité comme vous pouvez le voir de déplacer cet astronaute euh, bah de manière euh, un petit peu euh, ce qui m'a été demandé c'est à dire comme s'il était dans l'espace évidemment on pourrait euh, ajouter des choses euh, par exemple une petite particule à la sortie euh, ici de, ce, de sa combinaison de manière à, à lorsqu'on a pu lancer une petite flamme par exemple bon c'était pas l'objet de la question je voulais pas compliquer les choses je voulais pas faire trop grand euh, trop long surtout donc on peut voir ici comment déplacer tout simplement un astronaute ou autre chose Chose, hein, ça peut être aussi une fusée ou autre dans l'espace, on peut voir que ce système est assez sympathique en utilisant en fait euh, la force euh, au niveau ici des déplacements. Voilà, donc voilà qui vient euh, bah, tout simplement répondre à cette question. J'espère en tout cas, comme je vous l'ai déjà dit, que ça va être utile pour d'autres personnes. Euh, N'hésitez pas surtout à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, bah, restez chez vous, euh, on est en période de confinement, le coronavirus est là, donc faites attention à vous. En tout cas, profitez pour justement apprendre à coder. Euh, pour ceux que ça intéresse, je le dis, mais j'ai souvent euh, des promotions euh, au niveau de mes cours. Udemy. Donc si euh, ça peut euh, vous être utile, n'oubliez pas que vous avez ici des tarifs promotionnels sur le site upln.fr. Dans la boutique, tous les cours sont remisés euh, et d'autant plus dans cette période de confinement. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye